Oui, euh, d'abord je m'appelle Pascucci, je suis d'origine italienne, je suis, suis né en Italie, dans la région de Pesaro, exactement à Sant'Angelo in Lisola, c'est une petite colline très belle que j'ai eu l'occasion, quand j'étais adulte, de voir où j'étais né. Mmh. Voilà. Euh, mes, mes parents sont venus en France, d'abord mon père est venu en France dans le cadre du contrat de la main d'œuvre ouvrière euh, qui avait été signé après la première guerre mondiale entre la France et l'Italie. Et puis euh, donc euh, ces contrats d'ailleurs étaient euh, l'occasion pour les antifascistes italiens de pouvoir partir légalement, de pouvoir euh, éviter les arrestations, euh, et pouvoir euh, s'expatrier légalement. Euh, mon père, euh, donc là, je ne sais pas très bien euh, ce, ce qu'il, à quel moment il est venu exactement, mais toute cette émigration se situe entre 1921 et 22, hein, puisque moi je suis né en 1923. Je suis né, et on a rejoint mon père avec ma mère, j'avais six mois, hein, et c'est l'époque où on est venu à Nanterre, et euh, depuis j'habite Nanterre, ça, fait, ça va faire quatre, euh, 83 ans que j'habite Nanterre. Mm -hmm. hein? Alors, votre père, il était euh, communiste, antifasciste Oui, mon père était communiste mm -hmm. hein, et antifasciste, donc y compris qu'il a, euh, ensuite, quand il a été ici, il a adhéré au Parti communiste français, mm -hmm. une fois qu'on a été français, parce que, en 1930, il a demandé la naturalisation française parce qu'il avait beaucoup de mal à trouver du travail et ça permettait de mieux pouvoir trouver du travail. Alors, ma scolarisation, donc, elle a été faite à Nanterre, à l'école du Petit Nanterre, qui s'appelait l'école République. Et... Et qui euh, se trouvait donc là, euh, à proximité d'aujourd'hui, euh, l'école a disparu pour faire place à l'université euh, Paris 10. Mmh. Et euh, donc j'ai fait toute ma scolarité là, euh, jusqu'au certificat d'études, euh, jusqu'à 13 ans. Mon professeur euh, souhaitait que je continue mes études et m'avait fait, pour lui faire plaisir, j'avais passé le concours. Euh, pour entrer en école euh, complémentaire. Donc, euh, mais moi, mon désir n'était pas celui-là, parce que d'une part, euh, nous étions, et à ce moment-là, euh, mon frère était né, ma mère euh, ne travaillait pas, elle était malade, on avait besoin du docteur très souvent, elle avait une maladie de cœur, et mon père euh, n'était que manœuvre, et donc euh, on n'était pas très riche. Et, et euh, mon souci, c'était d'une part euh, de contribuer en travaillant euh, aux, aux besoins du foyer et deuxièmement, surtout, le plus important pour moi, c'était, je voulais euh, me, être libre, mm -hmm. hein? je voulais m'émanciper, mm -hmm. comme on dit en France. Hein? Et donc j'ai commencé à, à travailler à 14 ans. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous avez fait, -ce que vous avez fait Voilà, euh, c'est tombé dans la période où il y avait déjà la première crise. Mm -hmm. Et j'ai connu le chômage, hein, la, année euh, en 38, mm -hmm. 37, 38 mm -hmm. et 39. Donc j'ai fait un peu tous les métiers, puisque je n'avais pas fait d'apprentissage, j'ai fait un peu tous les métiers. Mm -hmm. hein. euh, je, j'ai travaillé dans une usine euh, qui fabriquait des jouets. J'ai travaillé euh, aussi dans, euh, à, dé, à décharger les péniches sur la Seine. Mm -hmm. hein, je vais, euh, euh, on n'était pas trop difficile pour être, quand on pouvait avoir un travail, parce que euh, c'était assez difficile de trouver du travail mm -hmm. dans cette période-là.